Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on va parler de quoi On va parler de la fiche technique sur les moustiques. Une question qu'on me pose souvent, comment on peut se protéger des moustiques Donc je vous dis tout ça en fin de vidéo, mais avant tout, on va parler du moustique. Allez, jingle <musique> Donc il y a à peu près 65 espèces de moustiques en France, mais tous ne piquent pas, seulement les femelles piquent parce qu'ils ont besoin de sang pour le développement de leurs œufs. Sur les 65 espèces de moustiques, seulement une dizaine s'attaquent à l'homme, les autres espèces s'attaquent plutôt aux animaux. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les moustiques, ils existent avant nous, ils étaient sur terre avant nous, et même avant les dinosaures. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, il se nourrissait du sang des animaux, même des dinosaures. Donc on a dit que Madame Moustique, c'était la seule qui nous piquait. Parce qu'elle est attirée par l'odeur de l'homme et notre gaz carbonique qu'on rejette en respirant. Et elle peut nous repérer jusqu'à 70 mètres. Après avoir piqué, Madame Moustique va pondre. Elle pond à peu près entre 50 et 300 oeufs par ponte. Ça en fait des moustiques, hein pour cela, elle a besoin d'un coin où il y a de l'eau. De l'eau stagnante, qui ne bouge pas. C'est ses endroits préférés. Une fois les œufs pondus, les œufs vont se transformer en larves. Les larves vont se transformer en moustiques. Et là, les moustiques, ils vont, ils vont passer en mode reproduction. Donc, dès qu'ils sont adultes, ils se reproduisent. Madame moustique, elle est fécondée. Qu'est-ce qu'elle a besoin De sang. Il y a une question que mes clients me posent souvent Est-ce que les moustiques sont attirés par la lumière Je ne vais pas vous donner la réponse de suite Je ne sais pas si vous connaissez Max Bird C'est un youtubeur qui fait plein de vidéos sur plein de sujets Et un jour j vu, je suis tombé sur une de ses vidéos qui parlait des moustiques L'idée reçue que les moustiques soient attirés par la lumière Donc le mieux c'est que je vous montre un extrait de sa vidéo Comme ça vous allez comprendre Et euh, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Il y aura un lien dans la description la lumière attire les moustiques Eh... Les moustiques ne sont pas attirés vers la lumière, ils sont attirés vers... toi. Ce sont nos émissions de CO2, notre radiation de chaleur, nos odeurs corporelles qui les attirent. Car la mission du moustique la nuit, c'est de t'atteindre toi pour te pomper ton précieux sang. On entend souvent dire qu'il y aurait des peaux à moustiques. Et, et c'est vrai... C'est tellement vrai <rire> Toutes les peaux ne dégagent pas les mêmes odeurs, et si les moustiques ont le choix, on voit nettement qu'ils ont des préférences. C'est pourquoi, dans un groupe d'humains exposés à des moustiques, certains se font à dégringuer, et d'autres n'ont rien du tout. Bah ben non, je me suis pas fait piquer, moi, je vois pas, pas, pas le problème. D'où vient l'idée reçue de la lumière qui attire les moustiques Tout simplement des nombreux autres insectes, qui eux sont clairement attirés par les lumières de la ville. Donc vous avez vu la vidéo Doc la lumière n'attire pas les moustiques. C'est notre odeur qui attire les moustiques, c'est pas la lumière. Donc tous les appareils à lumière bleue, ultraviolet, tout ça, ça va attirer d'autres insectes, mais pas les moustiques. Maintenant, on va arriver à la grande question. Peut-on nous protéger des moustiques ben, La réponse est oui, mais peut-être pas à 100%. Donc on a dit tout à l'heure que c'était les femelles qui venaient sur nous nous piquer. Les mâles, ils s'occupent pas de nous. Donc, il faut trouver des systèmes pour éviter que les femelles viennent nous piquer. Donc, il y a plein de produits qui existent. Des produits qui repoussent, qu'on se met sur notre corps, tout ça. Moi, je ne suis pas toujours pour les produits chimiques qu'on met sur notre corps. Je n'ai pas confiance en 100%, on va dire. Après, il existe des bougies. à La citronnelle, à la lavande, au peigne. Ça marche. Mais s'il y a une grosse quantité, je pense que c'est limité. Après, si vous voulez protéger votre maison... Il n'y a rien de mieux qu'une moustiquaire. Maintenant, ils vous vendent des moustiquaires qui se fixent sur les fenêtres, comme des, des volets roulants. Euh, il suffit de descendre. Ça, ça protège que l'intérieur. Mais en été, on est sur la terrasse, on veut profiter de, du beau temps, on veut profiter ben, de la chaleur. On ne va pas se mettre à l'intérieur, s'enfermer avec des moustiquaires. Voilà, on veut boire l'apéro, inviter les voisins et tout ça. Donc ben, les moustiques eux ils sont là et ils sont contents de nous voir. Parce qu'ils disent mmm, de la nourriture, du sang, on va s'éclater. Oh le voisin est l'invité du monde, bah ben, on va aller chez le voisin. Donc voilà, donc ça c'est chiant et j'avoue, l'année 2018 elle était hyper galère pour ça. Donc on va voir pour l'année 2019, c'est mal parti parce que je vois déjà des moustiques dehors en hein, pagaille. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour dehors On a dit que les moustiques cherchaient de l'eau pour prendre les oeufs. On va regarder dans notre jardin sur nos balcons, s'il n'y a pas de l'eau stagnante, quelque part. Un vase avec de l'eau qui reste, une brouette à l'endroit où il y a de l'eau, une gouttière qui est bouchée avec de l'eau dans la gouttière. Voilà tous les petits endroits où il peut y avoir de l'eau. Il faut, il faut aussi couper l'herbe, que ce soit le plus court possible, ne pas laisser l'herbe très haute parce que l'eau se pose sur les feuilles et automatiquement eh bien, les, les moustiques vont trouver une goutte et vont poser quelques œufs dessus. Ça c'est la première prévention qu'on peut faire dans le jardin. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moustiques, donc ça ne suffit pas. Il existe d'autres méthodes qui ont des bons résultats, pas du 100%. Pour se rapprocher du 100%, il faut que en fait de compte, il faudrait que tout le monde s'y mette. Il existe deux appareils, un électrique, un qui n'est pas électrique et qui ont deux fonctions complètement différentes. Donc le premier, je vais vous montrer donc voilà, là les dédés, on est sur le piège pour les moustiques qui veulent pondre Donc on a besoin d'un seau De l'eau Pour que les moustiques pondent dans l'eau Donc on remplit Donc là vous voyez, il y a de l'eau donc on peut aller jusqu'au jusqu petit trait en fait. C'est-à-dire hein. que quand il pleut, comme c'est une machine qui va rester dehors, ben s'il pleut que l'eau monte, ça va déborder et ça va se vider. Donc là j'ai mis un, un litre, mais on peut mettre facilement deux litres. Après on a le bocou qui va se poser dessus. Avec un filet pour éviter que les moustiques aillent toucher l'eau. Mais avant ça il faut mettre de l'huile à l'intérieur ou des plaques glues. Et moi je partirai sur l'huile. C'est beaucoup plus économique. En fait les moustiques ils vont toucher le filet, s'opposer sur le bord de la paroi transparente et se coller à l'huile. Et là il faut remettre de l'huile à peu près tous les 15 jours il n'y a pas besoin de beaucoup après on remet le filet on regarde bien qu'il est bien mis on serre la petite cordelette et on le pose dessus et là les moustiques les moustiques vont passer par l'intérieur se retrouver à l'intérieur du boîtier blanc et coincé et se coller sur l'huile Maintenant on va choisir l'emplacement Donc là on va le poser, Donc il faut le mettre à un endroit où bien sûr vous pensez qu'il peut avoir de la ponte de moustique Des endroits où, où c'est humide, où euh, quand il pleut des feuilles récupèrent l'eau et tout ça Donc un petit parterre de fleurs comme ça où c'est regroupé c'est idéal Bien entendu, si vous avez un grand jardin et que vous avez plusieurs endroits comme celui-là, ben, il faudra en poser plusieurs. C'est l'appareil qui ne coûte vraiment pas le plus cher et c'est souvent vendu par deux. Et le deuxième appareil, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Alors celui-là, il est électrique. Ici, vous avez le, le câble qu'on visse et qu'on branche à la prise. Donc c'est un appareil électrique où dedans, on va mettre un phéromone de l'homme. Donc à l'intérieur on va mettre le phéromone de l'homme, une petite pochette blanche qui a une durée de vie à, à peu près de deux mois, deux voire trois mois. Donc on met ça à l'intérieur. On a le petit filet qui va capturer un euh, moustique. Le moustique va être attiré par, euh, par le phéromone, puisque la, la machine va envoyer un peu d'air. Donc le phéromone va sortir de, de la machine, l'odeur. Donc le moustique qu'est-ce qu'il fait Il est attiré, il rampe dans le trou et il se fait coincer par euh, le filet. Donc là on capture toutes les femelles qui cherchent à nous piquer. Donc vous avez vu, il y a deux appareils qui sont efficaces. Moi je l'ai testé déjà l'année dernière, j'ai eu encore des moustiques, ça n'est mis pas à 100%. Après je sais que mes voisins ne l'ont pas mis, donc je suis dans un lotissement où il y a à peu près une vingtaine de maisons. Donc si tout, tout le monde ne s'y met pas, c'est sûr que le résultat va être euh, très petit. C'est des appareils qui ont un coût. Il y a un petit investissement à faire. Vu le réchauffement climatique, je pense que des moustiques, on va en avoir chaque année et peut-être de plus en plus. Donc, les deux appareils, vous pouvez les trouver sur euh, Amazon. Moi, je les ai achetés sur Amazon. Euh, je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Euh, vous pouvez aller sur mon site internet. Il y a un lien direct aussi pour, euh, pour, les, pour les acheter. Voilà. Pour l'instant, pour moi, pour les moustiques, euh, c'est les... C'est les appareils qui vont être le plus efficaces. Euh, bien entendu, on peut traiter des lacs. Il y a des sociétés qui traitent des lacs. On met des, du produit pour tuer les larves de, de moustiques. Le problème de ça, c'est que quand on tue des larves de moustiques dans un lac, ben, ces larves servent de nourriture à d'autres animaux ou, euh, ou insectes qui vivent dans le lac. Donc c'est bien, ça élimine les moustiques, mais ça abîme l'écosystème. Donc moi, je ne suis pas trop pour ces systèmes là. C'est pareil pour arroser des arbres Pour d'autres insectes et tout ça Bon, voilà, Arroser un insecte ici de partout Moi je trouve que c'est pas top On vit dans la nature euh, On peut trouver des solutions euh, pour éviter tout ça Bon voilà on arrive à la fin de la vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit commentaire J'espère que cette fiche technique Ça vous a donné plein d'informations Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt les amis.